Salut guys! Mono JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la Vallée-Bras-du-Nord, secteur Saint-Ramont. On est juste à côté du Roquemont. On s'en vient tester mon tout nouveau bike. Ceux qui ne savaient pas, j'ai un magnifique nouveau bike juste ici. Un magnifique Evil Insurgent MX. Donc, 27.5 à l'arrière, 29 en avant. Une ZEV 170. Un super Deluxe 168 mm avec un petit chien qui jappe dans le campeur. Bonjour! Ça fait que ce magnifique bike-là, pour ceux qui n'avaient pas vu... Euh, J'ai eu un partnership avec Busy Records division Boreal. Ils m'ont fourni ce magnifique Evil Insurgent pour toute la saison 2022. Ça va être mon bike pour l'année. Donc, ça se peut que vous voyez un petit peu des vidéos de Boreal une fois de temps en temps. Je vais peut-être tester un petit peu des, des pièces que les gars tiennent en magasin, faire des petits reviews. Ça fait que c'est ça, c'est ma première ride sur l'Insurgent. J'ai très hâte de voir ça. Je l'ai juste roulé dans la rue à la montée en fin de semaine. Ça fait que je vais faire un petit review quick de mes premières impressions sur ce bike-là. Alors, euh, le premier maître dans la forêt sur l'insurgent. <rire> Excusez, c'est fou. Euh, out of the get-go, je peux vous dire que ça tourne pas mal plus quick que mon reckoning qui est full 29. Donc, euh, j'ai le feeling que la petite 27.5 à l'arrière va. Va aider à faire tourner le bike. Oh my god! <rire> oh my god! Hey, ça va être quelque chose ce bike là. Fait tu sais, je me, je me sens à l'aise sur la plateforme de pédalage. J'ai euh, plus que 2500 km de mise sur le, le Reckoning, la plateforme Delta. <rire> Ça fait que c'est une plateforme de pédalage que je suis habitué de, de rouler. J'adore la progressivité de ce système-là. Donc je le roulais avec un push sur mon ancien bike. Là on va être avec le Super Deluxe Coil. Faites attention, Jean. Yes. Première vraie descente que ça vire <rire> ah nice <rire> c'est que ça vire ah je suis comme pas habitué wow <rire> on fait les premiers petits tests voir si le sag est bon un petit peu avec la compression et le rebond. Oh my god, l'anti-squat est vraiment hot. C'est tellement quelque chose qu si ont travaillé avec les géométries. Non, toutes les compagnies en vrai. On avoir un petit pédale qui te propulse vers l'avant plutôt que de faire perdre. Bon, Ta puissance. Alors, comme première piste, ma petite piste de pratique préférée, la jolie Joël. Oh! Oh my god, ça va être le fun à jumper ce bike-là! Oh, waouh! Oh my god! Le derrière en 27, c'est le fun. Fait que là évidemment, on est en train de tester le bike. Donc euh, on fera pas de run de fou. On essaiera pas de battre les temps ce travail. On commence à avoir si j'ai bien sûr mon sag et mes clics. La Lyric, à vrai dire, c'est la mienne Je l'avais déjà roulée, donc euh, En dehors de changer la longueur euh, Du air shaft Je savais déjà combien la mettre Pour l'air Pour les clics ah, C'est facile, là. Ben. Ici, petite ah. Waouh. Ah. C'est le fun à Jumper. Ah. wow du waouh! <rire> bah. hey, la plateforme n'est vraiment pas pareille que ce que je t'ai habitué. <rire> C'est fun, un petit trou en arrière. Tu as beaucoup plus de, de reprises. Quand je donne un coup de pédale, l'accélération est beaucoup plus rapide qu'avec la 29. là où ce que a commencé sur cette slab là que j'ai failli me tuer c'est pas le problème pas en tout pour l'insurgent ok ah, il va être le fun cette bike là qui a viré. Première petite phase plus trail. C'est fou comment que le bike est quick et snappy à virer. Je pense que je détesterai détesterais pas ça. Alors, on va essayer l'insurgent dans la Grande again. Je vous verser il y a beaucoup de feuilles. Puis les racines moins glissantes, fait que je peux pas la faire au fond euh, sur un bike que je connais pas. On va voir ce qu'on peut faire. C'est le plus de vitesse que j'ai pogné avec le bike à date. Je peux vous dire qu'il est très « playful » et que ça vire. Ça vire et puis toutes les petites bosses, je peux les absorber super rapidement. Je peux changer de vitesse très rapidement. Je n'ai pas l'impression que je suis très rapide. On va voir qu'est-ce que Strava va en penser. C'est sûr que j'ai encore ma suspension en arrière assiette. Même en avant, je mange un petit peu raide. Ah, ça tourne bien plus quick qu'un 29. Oh mon god! Je peux faire des petits manuels comme ça sans problème. Ouais, je vais aimer ça. Je suis au bout de ma vitesse. Vivement à 34! Aïe! Aïe, ça c'est du bac! Ah c'est quick, c'est agressif! Je sais pas le Wheelbase dit quoi versus mon reckoning. Mais j'ai tellement l'impression que je peux changer de direction rapidement. Et puis que j'ai le, le derrière du bike plus collé dans mes pieds, je me suis... Wow Bien, Alors, une jaser avec des fans du channel. Salut Karim, salut Sébastien. Ça fait qu'on va aller essayer une petite servante tout table ronde avec le magnifique Insurgent qui est tellement rapide à tourner on est à l'automne, euh, la terre est très compactée, c'est pas les conditions qui vont le plus gripper, donc je vais watcher. je mange un petit peu trop de rebond en avant. Ah, wow! Hey, pour jumper, ce bike-là, il y a quelque chose. Ça va être le fun en bike park! Ah, oh, wow! suite quand j'atterris, je suis déjà prêt à jumper. Ça! Pour mm -hmm. <rire> la fois, je saute ça! Wow! <rire> hey, ça se saute tout seul! Oh, que je vais aimer ça, ce bac-là! Wow! Ouais, j'ai un petit peu trop de rebond dans la fourche. Mais sinon, super le fun! Wow! Ah, wow! So fun! Ah. Fait que euh, non, j'adore ma première ride sur l'Insurgent MX, il y a quelques petites affaires, évidemment le guidon qui a pas été coupé qui est à 810 dollars, que ça ajuste pas rapport, il y a des bonnes chances que je mette mon guidon en carbone 1-up que j'adore. Il passe trop proche à certaines places! <rire> oh, je vais aimer cette bike-là! Ben. Aïe aïe, c'est tellement stable! Bon, on va aller tester l'Insurgent dans ma piste favorite de Saint-Raymond, la Tour Qu'est-ce que ça va dire là-dedans Pas encore 100% au bike, évidemment. Genre 15 km de dessous dessus wow. Ça se manie comme un charme. Oh. J'ai un peu compressé en avant. On va racheter des petits clics de rebond. Waouh un petit peu de low speed compression, je crois. On ah, a une belle piste technique naturelle. Hop. On peut juste pointer le bike pour ce qu'on veut qu'il y aille. Et c'est comme si c'était fait. c'est quoi le truc? Mathieu, c'est quoi le truc pour faire ce virage-là? Oh, un peu trop de rebond en arrière aussi, je pense. Wow! So fun! On va devoir si rapide. <rire> bon. Ce test ne serait pas complet. Sans faire un petit Tommy le paquet. Salut Tommy! Hein? Oh! J'ai l'impression que je suis moins un peu, je sais pas où. Je pense en arrière. Ouais, je pense un petit peu moins en arrière. Ah, waouh! oh ah! Wow. Oh, oh. Bon, on se un peu. Ok, j'ai fait de combien de suspensions et ça marche pas. Ah. Ouh. Je pense que ça va être la fin du vidéo parce que je veux pas me blesser. Je sens mon devin qui part. Ça fait que, ouais, hey, c'était mon, mon petit vidéo de première impression du Evil Insurgent MX. Euh, le bike est débile, pour vrai. Là. Ça ressemble à mon Reconning, mais là où le Reconning, on commencé à avoir une des premières géométries de 29 intéressantes, puis le fun, c'est un bike qui avait quand même certains défauts. Euh, le wheelbase très court, quand même euh, la selle qui était tout le temps dans les pattes, mais sinon c'est un bike super trépendant. Très... Lui, c'est Là j'ai la petite 27 en arrière, c'est débile comment le bike est playful. Euh, ça, ça vire trop quasiment. Tu fais que ça vire. Ça donne un, un bike que ta plateforme de pédalage est collée d'un pied. J'adore ça. Fait que. À droite. Merci. Ça fait que c'est ça, t'as la, la plateforme de pédalage vissée dans les pieds. On dirait que peu importe où est-ce que j'envoie mon, mon derrière mes pieds, on dirait que le, le derrière du bike colle puis ça envoie exactement où est-ce que je veux qu'il y aille. J'ai encore un petit peu d'ajustement à faire au niveau des suspensions. Mais pour une première sortie, c'est phénoménal. <rire> ça fait qu'un gros merci à Bessic Record, Division Boréale, un gros merci à J.P. Snart et David Tremblay, mes deux mécanos préférés. Ça fait que... On va voir quelques petits trucs de Boréal au courant de l'année, faites-vous-en pas. Donc sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Free Ride Québec. Salut, guys! Oh my God! Le bike toi. Ouh! Je pense qu'on va avoir du fun en à Québec en 2022. Allez, bière